What's up, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien, se pour une nouvelle vidéo compagnie De personne, parce que Je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur CoFaction, le meilleur serveur PvP Faction De la planète Terre Les amis, et oui, je sais pas si sur Mars ou sur Pluto euh, Y'a d'autres euh, D'autres serveurs, mais sur la planète Terre les amis CoFaction est le meilleur, aujourd'hui ce week-end Les amis, on est euh, dimanche, il reste une journée Encore pour la clé du week-end J'en ai pas parlé dans les deux dernières vidéos, mais le week-end, ce week-end, on a essayé de sortir une clé spéciale. Euh, des fois, on sort des clés comme ça, assez spéciales. Comme on peut voir, il y a eu quand même pas mal d'achats. Et il y a eu aussi euh, deux give -all. Donc, il y a eu deux give Il y avait à peu près 100 connectés. Donc, pour les gens qui étaient là, c'est quand on faisait les tests de la box. C'est quand on a implanté la box. On a donné des clés, etc. Si vous voulez exactement savoir les récompenses gagnées. Donc, il y a quatre récompenses euh, de catégorie A. 14 de... Euh, voilà, vous pouvez juste faire, vous pouvez voir ça. Et puis, vous pouvez aussi, faire un test ping. Donc, un preview en, en shift. Et clic droit, vous pouvez shift et clic droit, ça n'utilise pas vos clés. Et vous pouvez voir tout ce que vous pouvez gagner. Donc une pioche fortune 5, des potions euh, du barmaid. Euh, là, on aurait gagné une potion du barmaid qui nous donnerait 1 million. Si on la gagne, donc c'est quand même super bon pour un lot qui est quand même bleu. Euh, ensuite des spawners de golem plein de trucs que vous allez voir qu'on va gagner donc j'ai 15 clés avec les 15 clés qu'est-ce qu'on va faire les amis c'est très simple c'est qu'on va euh, on va les ouvrir et puis euh, je pense que je vais les speed hein? je vais juste les faire rapidement pour pas que ça prenne un million de temps ensuite je vais faire euh, un coffre caché et puis je vais aussi en donner aux gens du serveur donc oh mon dieu on a gagné deux items légendaires de suite attendez on va voir qu'est-ce qu'on a gagné what the fuck on a gagné deux items légendaires. Ça c'est des items légendaires, les amis. Ça, c'est des items légendaires. Ça, je l'ai gagné aux enchères avant. Ça, c'est un item rare, mais pas légendaire. Ça, c'est rare et pas légendaire. Ça, c'est bleu. Ça, c'est aussi rare, mais pas légendaire. Ça c'est rare. Attends, ça c'est en classe dans cette catégorie-là. 4 clés Lucky Box. Ça, c'est tout des trucs, euh, des trucs simples, sauf ça, ça c'est dans la même catégorie. Ok, ça c'est rouge, ça c'est jaune, ça c'est euh, rose mauve, je crois que c'est. Rose, ouais. Puis ça c'est bleu. Fait ok, on va poigner les deux potions Mojito. Let's go, on a aussi eu 5 autres pommes Let's go, please! Non, et puis Mojito! Non plus, ok, on n'a pas été super chanceux. On a de la weakness pendant une minute encore. On a quand même gardé deux items légendaires. What the fuck, on a vraiment été chanceux en fait, hein? What the fuck, vous pouvez gagner vraiment des loots vraiment insane dans le truc les amis Voilà et on a encore gagné oh, des trucs bien, ça c'est super bon à gagner les amis ça, plus 5 kit xp, 3 épidotes etc Damn Damn les gars on est vraiment vraiment été chanceux, là on peut cliquer droit là dessus pour avoir fortune 5 dessus, voilà Damn les boys, ok bah c'est vraiment cool euh, Je vais aller aider les gens sur TS vu qu'il y en a comme que, vous voyez il y a des problèmes Je vais aller aider les gens sur TS et puis on se reprend Je vais trouver une solution pour vous faire euh, gagner tout ça Parce que ben c'est du give quoi, je les ai je les ai, pris, euh, je les ai achetés sur la boutique Mais avec mon argent euh, avec les points boutique give quoi donc. On trouve de façon pour les faire, euh... oh il y a de nouveaux items, il y a pas à l'enchaire mm. Un spawner, je sais pas, ça peut être n'importe quel type de spawner. Hein, D'ailleurs, à l'enchère, ça peut être n'importe quel type, c'est aléatoire. Euh, le prix des hmm, 500 pour des blocs de. Mo ok, il a pas des trucs super intéressants. Euh, j'ai encore aussi euh, 191 000 dollars. On verra bien qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, mes amis. Bon, j'ai réglé les soucis des gens. Et euh, avec les items vraiment bons qu'on a gagnés, en fait, je vais. C'est tout ça, hein, pour, au passage, tout ça. Euh, tout ce que j'ai gagné ici. Le kit XP, les joints et l'épida. Les l'épida, les je vais peut-être vous le donner. Mais en gros, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Euh... Ok, tiens, tu veux quoi, toi? Je vais faire... Je vais le donner à des gens euh, random comme ça. Ok, viens-tu vraiment de me donner 10 spawners, avec zombies zombie? Est-ce que... Merci. what the... Ok, d'accord. Merci c'est très aimable de ta part. Donc, euh, on a des items ici, comme vous pouvez voir, très très bon, les amis. Je pense que on va euh, les faire gagner euh, dans un event. Donc, euh, qu'est-ce que je vais faire J'ai que je vais trouver euh, des gens sur TeamSpeak, je vais aller dans leur channel, je vais demander s'il y a etc. Et puis, on verra bien qu'est-ce qu'ils pensent. Ok, dessus Allez, à tout de suite. Ah. Salut. Euh, euh, tu peux partir s'il tu plaît, vite fait. Non. Mais eh hey, oh, les gars, est-ce okay. que vous aimez les vidéos d'Icons? Oui Laquelle Ben toutes ces vidéos. Oui, oui, oh oui, j'adore moi, moi, moi je les adore. Je regarde, en fait tu vois, je suis abonné euh, depuis hyper longtemps, et il y a eu le bug YouTube, j'ai dégoûté du coup. Tu sais, quand il regarde ça se trouve, il peut regarder, tu sais, quand on est abonné. Et du coup, je suis dégoûté parce qu'il euh, verra que je suis abonné depuis longtemps. Ouais, moi je regarde tout du tout. tout. D'accord. Oh. Est-ce que vous voulez vous TP à moi, s'il vous plaît oh. et, ouais. ouais. J'ai un cadeau pour vous. Tu comment Je m'appelle Icons. T'es Icons Oui. T'es Icons YouTube. Oui, c'est moi. Bah je suis TP. D'accord, je vais te faire un don, ok, mon ami Oh, je t'aime, Icons. <rire> moi aussi, j'aime oh. Icons. Ah, Attends, tiens, je vais te faire un don, ok Je fait... roule en... Un... Raciste... Tiens. Oh, faut que là, toi. Ça, je choisisse. du joueur. Ah, c'est Icons roule YouTube. Un... En merceau, c'est ça, c'est toi En okay, merco. Ok, ouais. tiens, mon cher ami. Moi, c'est Vitermix. Trade Icons. T'es prêt, mon ami Oh, my god Allez bisous mon ami Merci Icon et, et moi Icon Et toi je vais te donner euh, ceci oh. Bi Bisous les amis OMG merci gros Bisous continuez d'être des abonnés fidèles là hein bye, bye bye bye bien sûr mec Bye bye, bye, bye mes bye, amis Bye bye. Bye. bye Yo les gars ça va J'ai une question pour vous ouais. C'est qui qui clique comme ça ça, que... ça vous ça vous casse on pas les couilles, les couilles le gars qui clique en fait ah j'ai une question <rire> les amis deux secondes j'ai une question est-ce que vous connaissez icons oui ouais, je... je... <rire> bah, alors, alors on... est-ce que vous aimez <rire> ce que si vous aimez ces vidéos non. Ouais, on <rire> ok ben vos micros sont trop cancer je vais pas vous donner du stuff bye salut les amis ça va Yes. Ouais, icons, icons Non, moi je m'appelle Aloha. Non, mais oh, t'as le serveur admin oh, oui, oui, serveur. l'enlever, <rire> <rire> Icons. Ah merde. Mais euh, euh, cool. les t'as des coffres, ils sont buggés, les coffres en fer. Eh, hey, attendez, j'ai une question pour vous, les amis. Yes. Euh, c'est quoi la dernière vidéo que j'ai faite qui vous a le plus aimé euh... Euh, Du coup, tu défonces les Sky là. Ouais, ah, d'accord. J'ai jamais fait ça, mais. Ah oh, oui, oui, je me souviens, oui, c'est vrai, c'est vrai. Si, si, décrit, si, si, je me souviens de ma Sky. <rire> ok, Sky, t'es plutôt à moi. Je m'appelle IconsYT. Yt. Je te tp kill, mais tu le dis pas aux admins, hein Non, t'inquiète. J'ai okay, ah, souci, viens. Ouais Euh, okay. du coup, question, Icons. Ouais, les question, mon ami. Bah Au pire, tu peux te tp, tu sais, Non, je peux pas me en... tp. Là. Les coffres en fer, ils sont ouais. pétables ou pas Derrière Bah toi. oui, ils sont pétables. Et ils sont pétables au bout de... Derrière toi, Icons. Non, ça veut? Tiens, mon oh cher putain, ami. Je bisous, mon ami. Je t'aime. Virtuose, je vais t'en donner. Attends, mon ami. Oh, est-ce que tu m'as fait des bisous, mec Oui, je t'ai fait des bisous. C'est un peu pédé quand même, mais je t'aime oh aussi. My god. Moi, oh, je t'ai fait des bisous. god, what the fuck, mec Bisous, Allez. Virtuose. Euh, bisous, les amis. Oh, bisous. my god. Je m'appelle pas Icon, je m'appelle Aloha. <rire> je tellement. Mec, je m'appelle Aloha. Aloha. Mec, est-ce que vous connaissez Aloha. Icons non, je connais pas trop Ah bah c'est dommage parce que si vous ah, auriez ça. dit oui, je vous ça, aurais donné ça. des ça, items ça. Bye les gars Non mais c est, c est... Salut les bon, gars Bonjour euh, Les Et deux premiers qui se TP à moi, je leur donne un cadeau Ah attends, je crois Putain de déchiré Oh t'emblas, quoi ça Icon Youtube, c'est toi, ah, c toi Euh, non c'est pas moi, moi je m'appelle Aloha Très crédible, J'ai dit, je m'appelle Aloha Icon, désolé, mais tu m'as déjà donné. Bonjour! Euh, bon t'es pas quoi, Loa? Euh, si, Icon. je m'appelle Aloa. Sur... <rire> non, t'es pas quoi? Cool. Mais bon, je me suis là, pas, pas à toi. Euh, t'es pas. Ah, est-ce est que euh, tu peux venir, tester pour une PC? Euh, lapin de cœur, euh, lapin de guerre, t'es là? Oui, bah c'est ton toi. toi ouais. Ok, je te fais un don, lapin de guerre. Vas-y, je rec. Donation, lapin de guerre. Vas-y, je prends un screen. Voilà, lapin de guerre. Bisous, lapin de guerre. Oui. Un truc pour que je te parle pour bah Bah non, je m'appelle Aloa gros. Oh, oh merci Bisous les amis Et quand, si tu peux ou pas